Donc maintenant je vais vous inviter tout simplement à découvrir ces différentes plateformes et à y participer, mais vous allez peut-être vous demander Comment moi je m'y retrouve en tant qu'enseignant-chercheur ben Moi j'ai plusieurs manières dont je me suis retrouvé. Je vais vous montrer maintenant ici euh, les différentes plateformes que je vous ai présentées. Donc euh, Strange Stuff and Funky Things, mon propre blog. Le Café des Sciences que vous pouvez retrouver ici, dans lequel vous avez justement la répartition en différents domaines. Sciences de la vie, espace, passé, sciences sociales, physique, chimie, maths, santé, système Terre, etc. Euh, donc ça on a vu tout à l'heure, ça c'est la nouvelle plateforme du blog. Kidiscience, dans lequel vous pouvez retrouver encore une fois à quel point sont bien illustrés les différents biais et à quel point l'intérêt peut être intéressant pour les enfants. Strip Science et Vidéoscience. Donc ça, ce sont les différentes plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la question, comment moi je, je, je peux retrouver dans cette activité de vulgarisation et dans cette communauté un intérêt pour ma propre recherche et ma propre activité d'enseignant Bon, la première, c'est tout simplement c'est que je continue à euh, promouvoir la science. Et ça, c'est quelque chose que je trouve être intrinsèquement lié à, au rôle de l'enseignant-chercheur. J'invite d'ailleurs de nombreux euh, étudiants à, si ce n'est aller sur mon blog, en tout cas, aller sur le café des sciences pour euh, découvrir d'une certaine manière des sujets scientifiques, voire des sujets qu'ils sont à l'heure actuelle en train d'étudier et qui peuvent peut-être trouver austères. D'autre part, j'ai moi-même préparé mes cours en réalisant des billets de blog. Pourquoi bah, Tout simplement parce que je me dis que si j'arrive à rendre assez attrayant mes billets de blog pour un public qui peut ne pas être spécialisé, j'arriverai nécessairement à pouvoir le, le communiquer à mes étudiants. C'est par exemple le cas du dernier billet qui a été publié ici sur SAFT, dans lequel je parle d'une méthode, CRISPR, qui peut paraître généralement assez austère. Je l'ai fait d'ailleurs pour vous montrer à quel point c'est important justement la communication scientifique dans le, dans le monde de, de, de la recherche. Donc je l'ai réalisé en co-écriture avec un ancien thésard de mon laboratoire, Adrien Demilly, qui a publié de nombreux billets sur, sur, sur mon blog SAFT pendant sa propre thèse, donc moi mon, mon blog était déjà présent depuis quelques années, et euh, je l'ai invité euh, à faire, la Même chose que moi, c'est-à-dire, euh, au lieu de se focaliser uniquement sur ses propres recherches, de communiquer un tout petit peu, euh, de, de sortir de sa zone de confort et de communiquer au grand public... Euh différents sujets scientifiques, généralement étonnants, et surtout sur la science de la vie. Et donc on a co-écrit ce, ce, ce billet CRISPR à l'heure actuelle, donc maintenant Adrien est, est postdoc et moi je suis maître de conférence, et on s'est retrouvé justement pour pouvoir écrire, bon, bien sûr tout ça en ligne, pour pouvoir écrire ce, ce billet qui présente une méthode qui peut paraître de prime abord assez austère et qu'on a essayé de, de rendre le plus possible accessible, d'une part... En, en illustrant de la manière dont on s'est habitué, sur euh, Strange Stuff and Funky Things, avec euh, des métaphores peut-être un petit peu pourries, euh, en parlant de, de, de céréales, en essayant de trouver les illustrations euh, scientifiques les plus, euh, euh, d'une certaine manière, euh, marrantes, vis-à-vis -vis de ça. Vous pouvez pouvoir, par exemple, découvrir ici une... une... Une véritable figure qui est parue dans un billet, euh, dans un article scientifique présentant la méthode CRISPR, donc une méthode qui permet d'introduire des mutations génétiques chez un organisme, qui a été utilisée chez des cochons et qui a été illustrée dans cet article par du bacon et euh, des hot dogs pour vous montrer que bon bah voilà si, si la, la science ne se prend pas au sérieux sur les blogs, elle ne se prend pas non plus au sérieux dans des articles à comité de lecture et donc la, la, la recherche n'est pas nécessairement obligée de, de se prendre au sérieux pour pouvoir être efficace, d'une part, pour communiquer aux autres, et d'autre part, pour tout simplement communiquer entre elles. Donc, voilà voilà un, un exemple de la manière dont on peut travailler. C'est d'une part pour euh, communiquer avec le grand public, d'autre part... Bah, vous voyez que, bah, par exemple, j'ai gardé des contacts avec un ancien collègue pour lequel je continue mes collaborations et qui, nécessairement, euh, rend des liens plus forts avec euh, bah, le monde de, de, de la recherche. Enfin, C'est plus facile d'avoir un contact avec un chercheur quand on se dit qu'on a déconné euh, tous les deux euh, sur un blog que euh, si, euh, tout simplement, on... Je ne sais pas, on reste terre à terre et uniquement sur un plan scientifique. Bon, ça, ça peut marcher, mais ce n'est pas obligatoirement la méthode la plus efficace. D'autre part, ça m'a permis moi-même de, de me familiariser avec RISPER. Et la méthodologie que j'utilise pour réaliser mes billets de blog me permet à, de, de faire des bibliographies de la manière la plus ludique pour moi, parce qu'elle m'offre la contrainte de réaliser un travail de vulgarisation et donc un travail de simplification qui est, à mon avis, nécessaire pour bien comprendre des principes scientifiques. Quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose à sa grand-mère, ou à son cousin, à son petit-cousin, son petit-frère, etc., c'est que généralement, on ne détient pas l'intégralité des outils pour sa propre compréhension du phénomène. Et enfin, bah moi j'ai préparé mes propres cours sur mon blog, et les ai diffusés sur, sur, mon, sur mon blog, pour certainement avoir un avis, Premier, sur l'accessibilité de, de ce genre de vulgarisation, de, de la simplification que j'avais utilisée pour, pour, pour, pour communiquer des, des, des choses que j'allais transmettre à mes étudiants, à un grand public d'une certaine manière, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement érudits sur la question que j'allais enseigner. Donc voilà, j'espère que ce, euh, ce screencast vous aura plu et euh, bah, bien entendu, je reste à disposition des, euh, des, des personnes de, qui ont réalisé et vu ce, ce, ce, ce screencast pour, euh, pour me contacter via bah, que ce soit mon blog ou euh, d'autres réseaux sociaux. Je suis très très actif, notamment sur Twitter, sur lequel vous allez pouvoir me retrouver euh, sur le, le handle euh, Pierre Carner, tout attaché. A bientôt, au revoir. Thank you.